Le sapin Cette bouteille contient un mélange de grains de tailles différentes, de gros grains blancs et de petits grains rouges. Au fur et à mesure que le monticule s'élève, à chaque avalanche, le mélange s'écoule sur la pente du tas. Les grains se séparent alors selon leur taille. Les plus petits, qui ont un angle d'avalanche plus grand, restent plutôt au centre, tandis que les plus gros roulent sur les côtés. Ce phénomène, appelé ségrégation granulaire, se produit chaque fois que des grains différents sont mis en mouvement.